Nouveau message. Les médias ne s'intéressent pas au meurtre de Ted et à la disparition de Samantha. Un junkie de ah, plus de notre fait. quartier. Il des... n'y a pas moyen d'agrandir pour non. ceux qui ne voient pas. Non, qui meurt tout le mmh. monde s'en fiche. Les médias pourraient unir à l'inquiète Premièrement, ces messages les plus récents. On dirait qu'elle attendait quelqu'un. Elle demandait à cette personne pourquoi elle ne répondait pas à ses appels et où elle se trouvait. Mais mmh. ce n'est pas tout. Mmh. Elle a écrit à son ex, à savoir notre ami Kerry. Elle lui demande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 Ça, euh, je voulais aussi dire... Salut Jerry, il paraît que c'est toi qui as l'ordinateur portable de Bella. Il faut le rendre. J'ai aucun ordinateur portable. Écoute-moi bien. J'ai longtemps été dans la police. Elle on va mettre un truc gentil. Moi, j'aurais menacé. Crois-moi, cet ordinateur portable n'était <rire> d'aucune utilité. Les flics vont bientôt venir fouiller ton domicile. Et il s'avère que tu as l'ordinateur portable. Tu devrais t'en expliquer devant un oui, juge. Je Comme ah bon. je le craignais, il n'y avait presque rien à en tirer. Presque rien. J'ai réussi à identifier la marque de la caméra avec laquelle on, il a filmé. Il s'agit d'un modèle assez vieux. Il l'a probablement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 Aucun modèle de ce genre n'a été apporté dans un des ateliers de réparation de la ville. Henri, qu'est-ce que tu as de ton côté Tu as trouvé la liste des patients atteints d'un cancer et qui prennent de la méthadone Salut Megysho et Megysho, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sentences avec notre chère... Léa Comment vas-tu Ça va super et toi Ça va bien merci. Mais Je devais faire cette intro pour changer un peu. Qu'en penses-tu euh, c'est original. <rire> ça m'a fait penser à la quiche Lorraine. Euh, ça m'a donné faim, donc je valide. Bah, vu que j'ai le délire de la team qui quichois et qui pourquoi pas faire une intro Comme ça. Euh... Ah bah, fait la famille des quichois et des quichoise, t'en es une, t'es abonnée à moi. C'était ma petite ah, Ça y est, je suis une quichoise. <rire> Alors, j'avais fait tous les niveaux voilà, du jeu. Okay. 100% C'est beau ça. Comme ça, on va pouvoir continuer un petit peu. Et on va passer à l'enquête. En ce qui me concerne, je me suis renseignée sur la caméra utilisée pour réaliser la vidéo. les vidéos. Aucun indice. Aucun modèle de ce genre n'a été apporté dans un des ateliers de réparation de la ville. Henri, qu'est-ce que tu as de ton côté Tu as trouvé la liste des patients atteints d'un cancer et qui prennent la méthadone Là, voilà. Oh, je me rappelle de la méthadone. Oui, c'est quand truc qu'on se demandait qu'est-ce que c'était et tout. Ok, hop, euh, on va mettre ce fichier-là. Bon, nous, on peut pas le voir comme d'hab, hein. C'est qu'un jeu. Oh, c'est nul. Tu mets un truc, tu sais même pas c'est quoi du coup. C'est ça. Alien. Vous... Euh, alien. <rire> Hélène. Non, là. Ah oui non, ok. Je vais... je vais la décrypter mais il faudra ensuite la passer en revue. Hélène, vous pouvez vous en charger Bien oui. sûr Au ah, fait je bien. suis allée chez Jerry. <rire> j'ai Jerry et j'ai récupéré l'ordinateur portable de Bella. Hélas, cet imbécile avait pour projet de le revendre. Donc il a été effacé. Il a effacé le compte de Bella. Il est possible de récupérer certaines données Je peux m'en charger, mais je vais avoir besoin d'Henri. Oui, aucun problème. Ah oh, mais non, mais c'est pas possible. Euh faire enfin, deux étoiles, oui. Mais, Super la vidéo Mais, mais <rire> tu l'avais réussi. Ok, c'était prêt, on va, on va pirater le portable de Bella ben Piratage en cours oh, J'étais sûre. 0,9. Vas-y, joue ça ce soir. Il <rire> oh, y a beaucoup de neuf pour les tirages du loto. What Qu'est-ce que c'est, ça objectif Ok, vas-y. On va découvrir ce que c'est. Obtenez les blocs adjacents au scanner. <rire> Elle n'a pas compris. <rire> Ah, C'est pas le Ah, je viens de comprendre un truc. En fait, ça délivre des trucs comme ça quand tu touches, tu vois, la petite trace. Je sais pas si t'as compris. Bien sûr. <rire> <rire> en gros, regarde, hop, hop, hop, hop. Oh, regarde. Tu vois les petites traces là et bah re, c'est parti pour l'espionnage. Tu sais ce que j'ai du mal à comprendre Quand as-tu décidé de rentrer avec moi Quand précisément as-tu pris cette décision Tu veux vraiment savoir Étant donné que je pose la question, évidemment que oui. Ma décision remonte au moment où tu as commencé à traîner avec tes amis. C'est à ce moment que j'ai réalisé à quel point nous étions différents. Pas en termes de personnalité, je parle de la manière d'appréhender la vie. J'avais l'impression d'être bien plus adulte. Parce que tu penses également que je suis immature j'ai bien vu que tu t'éclatais avec tes amis. Et à quel point cela te rendait heureuse Et à aucun moment tu ne t'es dit que tout était lié à toi Il y a autre chose. Nous en avons déjà parlé. Je sais. Ton état mental. Je continue à penser que c'est mieux comme ça pour tout le monde. Pour toi, oui. Mais tu n'as pas le droit d'en décider pour moi. Allez, c'est bon, je dois y aller. Et ça sera terminé. il faut encore deux étoiles. C'est super dans la vie. Et ben, on se retrouvera à la suite plus euh, tard. Ok, nous revoilà pour la suite de la vidéo. Toujours avec notre chère Léa. Salut J'ai ouais, essayé de faire un maximum, moi j'étais bloquée. T'as fait l'ordinateur de Bella. <rire> ok, on passe aux... discussion. Aux notes. Ok, déjà on va mettre Oula. des notes. Ça on Oula, va laisser... j'aime pas trop ce que je vois. Ça on va laisser, c'était juste le rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est le résumé, quoi. Attends que je trouve mes lunettes, parce que j'y vois rien d'ici. Ouais mais attends. J'ai je... pas mon pied pour caler pour mettre sur moi. Hélène. Pardon de me plaindre comme ça. Mince, mon chef m'appelle. Bonjour. Merci d'être venu hier. Bonjour. Au revoir. <rire> <rire> Je m'excuse d'avoir dû partir si, précipit si précipitamment. Merci pour le repas. Bah voilà. J'ai adoré ce McDo avec des frites. Hélène <rire> Nuggets. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne qui se consacre autant à son travail puisse être un tel cordon bleu. Cuisine, c'est mieux. Je suis ravie de voir que vous prenez si bien les choses. La chavis. seule chose qui m'aide, c'est de penser à votre chose. Bon d'accord, je ne parlerai plus de ça. Changeons de sujet, ok J'adore l'Opéra par exemple. Dès que tout ça sera terminé, nous devrions y aller ensemble. Bah oui, quand il y aura plus de virus. C'est noté. Ne me dites pas que vous n'aimez pas l'Opéra. Loin, s'en faut. C'est pas français ça loin sans faux. Je sais pas, mais si c'est bien écrit comme ça, ça se trouve que c'est une réponse comme ça, faut dire, parce que en général quand tu te sors des mots compliqués, c'est qu'il y a des mots compliqués à On dire. Mais loin sans faux Qu'est-ce que vous aimez alors Le baseball Autrefois me mm -hmm. plus maintenant. <rire> Cela me rend malade. Ma tête se met à tourner et je vois tout flou. Je des lunettes à feu feuille. Cela ressemble à de l'agoraphobie. Hot. À quand est-ce que cela remonte Eh bien non, j'essayais alors de démanteler un réseau de trafic de drogue. J'en avais discuté avec mes hommes et ils m'avaient prévenu qu'il valait mieux fermer les yeux. Je n'ai rien voulu savoir. Je me suis fait tabasser et me suis retrouvé dans le coma. J'ai mis du temps à en sortir. Mes crises ont commencé peu de temps après. Évidemment, mon divorce a également laissé des traces. Ça va, je ne parle plus, moi. Oui, un divorce, ce n'est jamais drôle. Je n'aurais jamais pensé que ça se finirait comme ça. Nous étions une famille heureuse. Je vous comprends. Nous avons tenté de rester amis. Mais... Je pense que je le tue. <rire> je ne crois pas à ce type d'amitié. Il y a un trop lourd passif. Je partage cet avis. Vas-y. Vous avez consulté un spécialiste concernant ces crises. Vous n'avez pas à vous excuser, espionnage 2. Que se passe-t-il D'après mes sources, il y aurait un détraqué en liberté en ville. Mais nous n'avons encore rien à publier à ce propos. Bonjour, il se trouve que si nous inquiétons à ce sujet, nous avons de grandes chances de tenir un scoop. Mais tu bosses avec qui toi Si je te le disais, cela pourrait compromettre l'enquête et mettre en danger la, vieille... la vie d'une fille. La vieille Il faut oui. me faire confiance, on tient un gros scoop, nous serons les premiers à en parler. Si nos concurrents publient quelque chose à ce sujet avant nous, on est mort. Non, tu n'auras plus qu'à laisser la lettre, ta lettre de démission sur mon bureau, ok À vos corps Le procès a été reporté d'une semaine en raison de nouveaux événements et éléments. Au fait, j'ai l'impression que vous avez davantage d'ennemis que d'amis au commissariat. Et alors, tout le monde s'entend bien, bien votre Le lieutenant affirme que vous avez juré de le tuer Papa, papa Après qu'il a abîmé votre voiture Mais je ne l'ai pas fait Je comprends Mais ce sera difficile de convaincre le juge user, Lorsque les occup... les accusations proviennent d'un lieutenant de police c'est bien, on va pas risquer la chose En prenant toutes les preuves en considération Je n'arriverai hélas pas à obtenir mieux qu'une peine de 10 ans Nous devrions plaider l'homicide involontaire commis dans un accès de folie, et mettre en avant les remords que vous éprouvez. Donc, je vais aller en prison Génial Pour l'heure, il n'y a pas d'alternative, voyons. Je dois savoir précisément quels policiers du commissariat vont témoigner au procès. On est curieux, nous on se renseigne. C'est d'une importance capitale, voyons Donnez-moi toutes les informations qui pourraient causer du tort aux policiers du commissariat, et en particulier aux lieutenant. Ou au plus je trouver des preuves On t'as les preuves, on s'en fout de qui te croit. Nous n'avons pas besoin de preuves. Il suffit de jeter le doute sur leur version des faits. Je reviendrai demain et nous discuterons de tout ça. Espionnage 5. Salut, j'ai surveillé ta maison, je n'ai rien remarqué. Mmh, merci. Comment va ta sœur, Ailey Elle va bien, merci. La dernière fois que je l'ai vue, elle n'avait même pas un an. Oh, choubidou. Elle ne s'est jamais remise mentalement de tout ce qui se passait. Qu'est-il arrivé au juste Je n'étais pas au courant. Ça s'est passé il y a trois ans. Je me promenais du côté de la cric. Enfin, Quand ça fait craquer. <rire> à mon retour à la maison, maison j'ai trouvé Hayley en pleurs dans la cuisine. Alors je suis allée dans la chambre. Ma mère était là, par terre, inanimée. J'ai tenté un massage cardiaque. Ça n'a rien donné. Alors j'ai appelé les secours. Une ambulance a emmené ma mère. Puis la police est arrivée. C'est Henri qui avait pris l'appel. Il a accepté que ma sœur et moi vivions avec lui le temps de l'enquête. Il m'a accueillie et une famille a adopté Ailey peu de temps après. Sans Henri, j'ignore où nous serions à l'heure qu'il est. Je suis sincèrement désolée pour ta mère. Casse-toi. Je suis très partagée à ce sujet. Cut. Je suis allée dans quelques églises catholiques. Ça n'a rien donné. Ce n'est que mon avis mais les hypothèses de Michael ne nous mèneront nulle part. Je pense qu'il serait plus judicieux de parler à la famille de Samantha. Je ne suis pas de cet avis, nous n'apprendrons rien de, de nouveau en parlant à la famille de Samantha. Il suffit de reprendre les rapports de police pour voir que les membres de la famille n'ont eu aucune utilité. Je continue à miser sur les caractères religieux du tueur. Michael a raison en ce, en ce qui concerne les rapports. Si ça se trouve, nous sommes passés à côté d'infos qui pourraient s'avérer capitales pendant que je me rendais dans les églises. Dorénavant, je vais me concentrer sur les éléments factuels et concrets, et non aux hypothèses issues de l'imagination débordante de Michael. Très bien, espérons que vous ayez les creux.